voici le bureau de Cyrine. comment il est comme ceci on a pris le modèle de chez Ikea donc euh, voilà c'est un petit bureau on a pris une chaise avec voilà. alors le bureau c'est avec du tiroir comme ça et ici on a rajouté un caisson voilà voilà donc la chaise aussi elle vient de chez Ikea par contre, pour la poubelle, euh, je crois que je l'ai pris euh, à action, si je ne me trompe pas. Et au-dessus de son bureau, donc, on a mis ça. Ça, je l'ai trouvé à action. Donc, euh, voilà, Très simple, ça permet de couvrir et d'éviter les tâches. Je lui ai pris une petite lampe avec deux lumières, une chaude et une plutôt froide. Euh, Hello Kitty, donc celle-ci euh, elle se charge avec euh, un câble usb, elle vient de chez Aliexpress donc euh, ça c'est juste une tasse que j'avais à la maison, donc je l'ai bombée, je l'ai mis comme ça le petit trou là c'est pour les prises etc elle a mis son calendrier, voilà un calendrier que j'ai acheté à Oxybul et d'ailleurs aussi le globe qui vient de chez Oxybul. Elle adore son globe. Ça lui permet d'apprendre plein de choses. J'essaierai de, de, de vous faire avec Cyrine une petite revue de ce globe. Euh, donc là-bas, on a un petit, un petit caisson, euh, là où elle met tout, euh, tout ce qu'elle réalise en fait, ses dessins, ses, ses petits... Euh, voilà, tout ce qu'elle réalise à la main, coloriage, dessin, etc., peinture. Donc on le range ici à l'intérieur. Donc, ici, qu'est-ce qu'elle a rangé Elle a mis euh, son appareil photo avec les écouteurs, l'iPad, plutôt, c'est pas l'iPad, c'est sa tablette, euh, avec euh, le chargeur. Et ici, voilà un petit, euh, un petit tableau magnétique avec des lettres. Ici, Donc, elle a rangé son petit bloc-notes avec un, un crayon, des feutres. Et euh, une trousse là où il y a les essentiels pour euh, voilà pour écrire effacer etc là bas c'est des ça c'est des stylos qu'on a acheté euh, au lidl et franchement ils sont nickel parce qu'ils sont métalliques néons etc pailletés et elle adore colorier avec donc ici c'est tout ce qui est euh, en fait elle a des petits gems ici tout ce qui est scotch euh, un peu de déco quoi avec de la colle pour décorer euh, des choses qu'elle fait avec des paillettes aussi. Hop, elle a taché son bureau. Mais elle n'a pas nettoyé. Bref, je le ferai après. Donc ici, c'est tout ce qui est peinture, en fait. Elle adore faire de la peinture. Donc ici, on a des peintures qui viennent de chez Action, d'autres qui viennent de chez Ikea. Elle a des crayons de couleur qu'elle n'aime pas trop. Elle n'aime pas colorier avec des crayons, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est tous ses pinceaux, etc., etc. Et tout en bas, donc, elle a mis... Euh, tous ces petits jeux qui vont forcément pas dans sa bibliothèque. Donc euh, des jeux de cartes, des, euh, des puzzles, euh, des lettres comme ça. Voilà. Ça c'est un petit jeu par exemple qu'elle a acheté à Action. Euh, enfin, il y a pas mal de choses. À chaque fois que j'essaie de vous faire une vidéo sur les, jeux, les jouets préférés ou les jeux préférés de Cyrine, franchement je ne trouve jamais le temps de le faire. Donc je vais essayer de le faire. Euh, pendant ses vacances scolaires. Comme ça, elle participe avec moi pour la vidéo. Et voilà, à côté, c'est sa bibliothèque. Elle a un petit coffre ici où elle collectionne ses stickers euh, parce qu'elle fait de la natation et chaque fois qu'elle passe un niveau, donc il lui donne des stickers qu'elle doit... Euh, rangé de, dans ce coffre donc c'est un peu comme un coffre euh, à trésor quoi ici il y a tous ces livres et euh, en bas c'est tout ce qui est jeux éducatifs, euh, trucs de coloriage euh, grands puzzles etc voilà donc ça c'est le bureau de Cyrine je trouve que ça fait plus joli plus classe voilà ça se voit qu'elle a grandi euh, pour son vieux bureau. Donc, on l'a bien nettoyé et on l'a euh, donné à Noor qui commence aussi à apprécier tout ce qui est coloriage avec des crayons de cire ou, ou encore un petit peu de peinture de temps en temps. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait un mix shake. J'ai fait fraise banane. Mmh. Mais pourquoi tu as mis avec du miel Pour que ça soit Je veux... une tartine au beurre. Non, pas une tartine au beurre. oui oui Ça c'est des reines clôtres Reine Deux ou trois Deux. Ça a des petits cheveux de vien? On peut pas manger ça en Mama. ou la rose Ah non aujourd'hui tu n'as pas fait un euh, pâtes non tu veux que je te fasse pâtes oui mmh Oui. ça voilà mmh. ah. tu l'aimes bien attention à mes bébés un petit peu pour papa ça va comme ça oui. allez Yeah. Yeah, C'est largement suffisant On tout ensemble Il y une gaufre Alors mes beautés, aujourd'hui je vais vous montrer mes dernières trouvailles pour mes filles je sais je les gâte trop mais bon euh... alors je vous ai dit dans le vlog précédent que Cyrine il lui fallait vraiment une doudoune pour l'hiver donc comme l'année passée cette année aussi j'ai opté pour la marque tape à l'oeil, j'étais pas déçue l'année passée elle avait une doudoune magnifique le froid ne passait pas du tout non mais du tout quoi euh, même niveau design, etc. Elle était très fonctionnelle, elle était très à l'aise dedans. Elle la mettait presque tous les jours. Donc cette année aussi, euh, j'ai foncé. Euh, parce que le week-end passé, je suis partie en France, à Metz, chez ma belle-mère. Et quand j'y vais, je profite toujours pour faire les magasins là-bas. Donc, tape à l'œil, ils avaient des promotions. Euh, donc j'ai pris la doudoune pour Cyrine. Elle coûte 50 euros. Et ils avaient euh, 10 euros de remise immédiate à la caisse donc euh, ça fait 40 euros ça m'a fait 40 euros plus j'avais aussi euh, 10 euros de, de réduction euh, avec mes points bonus donc ça m'a coûté 30 euros la doudoune et je peux vous dire que c'est une doudoune vraiment qui tient super chaud elle est magnifique donc euh, je lui mets euh, un pull assez léger parce qu'en classe il fait chaud, par contre pour sortir elle met sa doudoune et le froid ne passe pas du tout, elle est très à l'aise dedans donc la fourrure au niveau de la, la fourrure au niveau de la capuche ça s'enlève, elle est amovible et puis ici au niveau de la taille elle est cintrée avec un élastique et je trouve ça super joli, surtout une fois portée euh, au niveau de la taille ça fait très très joli, voilà donc il y a des poches ici, là elle est trop belle et donc on lui a marier ça avec un bonnet euh, qui est comme ceci donc du bleu marine avec un petit peu doré, beige et euh, un petit peu de, de, de vieux rose donc le bonnet il était à 10 euros pareil l'écharpe qui va avec voilà en, en anneau et qui tient super chaud euh, elle coûte 12 euros et on a pris aussi des moufles j'aime bien ces moufles là parce qu'en fait ça, on peut sortir les doigts et puis si on veut couvrir les doigts euh, on n'a plus qu'à... Euh, voilà. C'est comme une sorte de capuche pour les doigts. Et voilà. Elle peut couvrir ses doigts. Mais je sais que ma fille n'aime pas trop couvrir ses doigts. Elle préfère sortir ses doigts pour, euh, voilà, pour utiliser ses mains, justement, pour être à l'aise. Ensuite, euh, bien évidemment, je ne peux pas acheter pour une... Malgré, euh, même si nous, elle en a plein. Elle a plein de, de manteaux qu'elle a pris de chez sa sœur. Si on veut se balader en poussette quand il fait super froid. Donc je, je la mets dans, sa, dans, dans une co euh, combi pilote comme, comme celle-ci. Et celle-ci, je l'ai acheté à Tapalais aussi. Donc elle était à 38 euros plus 10 euros de remise immédiate à la caisse. Donc ça m'a coûté euh, 28 euros. Ça, au niveau des pieds, donc c'est amovible. Vous pouvez laisser ou l'enlever. J'aime beaucoup la couleur. Elle existe dans d'autres couleurs. Euh, mais j'ai adoré la couleur-là. Et puis elle a le bonnet qu'il faut avec, etc. Donc euh, on a pris celle-ci. Regardez, elle est fourrée à l'intérieur. L'année passée aussi, elle avait une cambie pilote, elle a passé tout l'hiver avec, euh, mais bon, elle était trop petite. Cette année, c'est clair que euh, si je l'emmène en voiture euh, pour la déposer à la crèche, etc., donc euh, je lui mets son manteau. Par contre, si on veut se balader dehors euh, quand il fait super froid, donc euh, ça, c'est euh, une meilleure idée de, de lui enfiler euh, son cambie pilote. Voilà, donc euh, je trouve ça très avantageux. Ah, euh, à tape à l'œil oui et puis euh, la qualité est vraiment topissime franchement je regrette jamais mes achats chez tape à l'œil puis pour Cyrine il lui fallait des baskets pour tous les jours donc j'ai foncé euh, euh, au Marc Avenue donc Marc Avenue c'est un euh, on va dire c'est une sorte de centre commercial où il y a des magasins outlets euh, il y a plein de marques et cette fois-ci, on a opté pour le coq sportif, on a trouvé que les modèles étaient super classe. Ça change un peu de tout ce qu'on voit, les Puma, les, les Nike qu'on voilà, qu trouvait un peu partout et qui coûtent très très cher. Avec les enfants, ça s'abîme facilement. Donc je me suis dit, allez, on prend quelque chose de bonne qualité avec un design très classe. Et puis, ça nous revient moins cher d'acheter dans un magasin outlet. Donc, la paire, elle était à 35 euros. Et si vous prenez une paire, vous avez la deuxième à moins 50%. Donc euh, pour les deux, je crois qu'on en a eu pour euh, 50 ou 52 euros. Donc voilà. Donc voilà, celle-ci c'est avec des scratchs. Voilà, très jolie en noir. Et puis celle-ci, euh, elle est en cuir. Euh, c'est des baskets montantes. Et puis elle est fourrée de l'intérieur. Donc idéal pour la saison voilà, euh, et puis ça se ferme comme ça avec des fermetures éclair, pas besoin de faire ses lacets et je trouve ça génial pour ma fille qui ne sait toujours pas faire ses lacets <rire> et qui galère quand, euh, quand elle est à l'école et qu'elle a sport et qu'elle doit changer ses baskets et tout, donc euh, voilà euh, c'était mes achats, j'espère que les bons plans euh, vous ont apporté un petit quelque chose je vous mettrai dans, euh, dans la barre d'informations euh, le lien sur le site de Tape à l'œil et puis aussi euh, l'adresse euh, du Marc Avenue, près de Metz. Euh, si vous voulez faire un tour, euh, donc euh, franchement, vous n'allez pas le regretter. Vous allez trouver de très bonnes affaires là-bas, toute l'année. Voilà les filles.